Ah Mes chers compatriotes. Putain mais ça me saoule. En vrai j'ai beau parler devant une caméra. Genre c'est toujours trop... Je trouve toujours ça trop bizarre de parler devant une caméra. Genre je... Je crois que je suis pas faite pour ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui je suis là pour une vidéo... Euh pas forcément spécial puisqu'on va parler de sexualité mais ce coup-ci on va parler de ma sexualité sans vraiment parler de ma sexualité c'est bon j'ai été démonétisée j'ai dit le mot trois fois sexualité super oui parce qu'il y en a qui se lancent dans les vidéos sexualité hein mais qui arrêtent très vite parce que ça rapporte pas d'argent euh, j'ai envie de vous parler de mon éducation sexuelle c'est à dire de mon évolution face à la sexualité première chose euh, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens mes origines et tout ça donc dans cette vidéo vous allez peut-être un peu plus apprendre à me connaître j'ai euh, mon papa et ma maman qui sont toujours ensemble euh, à l'heure actuelle aujourd'hui de toute façon là je suis chez eux le temps d'avoir mon appart mon papa sa mère euh, est, euh, est allemande et mon grand-père est anglais du côté de mon père et du côté de ma mère ma grand-mère est allemande aussi euh, mon grand-père est né en algérie avec un père français et une grand-mère algérienne à ce que j'ai compris ou l'inverse bref qui ne se voit pas sur moi puisque euh, j'ai quand même euh, 3 sur 4 qui viennent du nord et euh, le côté du du, du sud euh, ça ne se voit pas je suis blanche comme un cul et pourtant je suis assez mélange et je suis française majoritairement vu que mes parents sont nés en france et que moi, voilà, j'ai beaucoup beaucoup beaucoup de choses dans mon corps. Ma mère a bien été imprégnée de, de, de ce côté algérien on va dire, puisqu'elle a énormément cette mentalité, ce côté de la famille, enfin de, de côté de mes parents c'est des grosses familles qui sont très familles, voilà c'est ce côté là, et le côté de mon père c'est tout l'inverse, C'est <rire> vraiment j'ai deux, deux, deux côtés et on va dire que c'est ma maman du coup qui a fait mon éducation sexuelle, malheureusement enfin c'est la maman qui fait à ses enfants alors que ça pourrait être le papa, je... je je sais pas forcément pourquoi. Alors ma mère m'a éduquée évidemment du mieux qu'elle pouvait euh, même euh, voilà donc j'avais pas le droit de sortir euh, très jeune moi on va dire que j'ai pas le droit de sortir avant 16 ans c'est à dire euh, l'après midi à 14 15 ans j'avais le droit de sortir 2 heures les après midi pour aller au lac qui était à 5 minutes de chez moi sinon euh, les soirées et tout ça euh, oulala enfin voilà c'était vraiment j'étais j'avais pas le droit de sortir parce que pour ma mère une fille qui sortait une fille qui était dehors dans la rue etc c'était une pute et qu'il ne fallait pas que je sois une pute donc ma mère m'a éduquée en me disant que euh, les filles qui couchaient c'était des salopes qu'il fallait se respecter, qu'il fallait euh, trouver l'homme de sa vie et l'aimer, qu'il fallait, etc. etc. J'en veux pas du tout à ma mère de m'avoir éduqué comme ça. Elle a été malheureusement ou heureusement éduquée comme ça. Ce que j'en ai beaucoup voulu, c'est que mon frère n'a pas du tout été éduqué de la même façon. Voilà, par exemple, des trucs tout bêtes. Euh, C'était toujours Léa vient mettre la table, Léa vient débarrasser, Léa vient faire à manger. Jamais mon frère a été appelé pour faire quoi que ce soit. Et euh, voilà, on a été éduqués, mais de façon totalement opposée, mon frère et moi. Cependant, ma mère, à la fois, euh, était dans le truc de me dire ça, de me dire, euh, oui, il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que tu te poses, etc. Mais à la fois, M'a toujours dit, Léa, faut que tu aies un travail, faut que tu bosses, faut que tu trouves un truc qui te plaise. Parce que si un jour un mec te casse les couilles, il faut que tu aies ce pouvoir de partir. Il ne faut pas que tu te retrouves bloqué dans une relation. Parce qu'il faut savoir que ma maman, du coup, ne travaille pas. Elle travaille à la maison, donc elle est femme au foyer. Euh, les femmes au foyer travaillent, il y a assez de taf à la maison. Et euh, mon père travaille, du coup, et euh, voilà, ma mère n'a jamais travaillé de sa vie. Voilà, elle était dans une éducation, mais à la fois, il y avait plein de choses qui allaient pas. C'est à dire qu'il y a des petits trucs tout bêtes. C'est j'ai pas le droit de sortir avec ma mère quand je suis habillée en jus trop courte parce que ça la gêne. Voilà, et à la fois, c'est l'inverse. Le problème c'est Aujourd'hui, dans ma vie sentimentale et amoureuse, j'ai énormément de problèmes parce que en fait j'ai été éduquée d'une façon et euh, moi j'ai une façon totalement différente. Le problème c'est que quand vous êtes mariné de votre enfance à, à 18 ans, toujours à, à vous répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et eh bien ça reste un petit peu dans la tête. Et genre, du coup, aujourd'hui j'ai des. J'ai des blocages, j'ai énormément de blocages, par exemple tout bête niveau de sexualité Alors oui, là on se dit, oui, les HE c'est la meuf qui fait des vidéos de cul Donc la meuf elle est tout le temps en train de faire des gros... Etc, etc alors que vous devez connaître la citation euh, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés euh, c'est pas parce que je parle de sexualité que moi dans ma vie sexuelle il y a tout qui va bien j'ai énormément de problèmes, j'ai énormément de blocages je me suis même tâtée à être suivie euh, par quelqu'un pour essayer de me débloquer parce que j'ai d'énormes blocages même si je rentrerai pas dans les détails genre j'ai toujours cette assimilation de femme à pute. j'ai aujourd'hui réussi à enlever ce blocage au niveau de la, de la vie et tout ça j'ai réussi à m'en battre les couilles de ce que pensaient les gens mais sexuellement parlant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 donc aujourd'hui, voilà, j'ai 24 ans, j'ai réussi à prendre assez de recul sur moi et comprendre d'où venaient mes blocages, de comprendre d'où venaient ci et ça. Et je me suis aperçue que le problème, en fait, majoritairement, et ça aussi dans mes relations amoureuses, c'est que je suis totalement perturbée et totalement bloqué parce que dans, dans un sens je euh, quand je recherche un garçon je vais être attirée par le profil typique que euh, ma mère m'a malheureusement forgé dans la tête elle m'a j'ai jamais eu le droit de regarder des trucs de prince charmant etc mais elle m'a toujours dit un homme ça doit faire si un homme exemple tout con euh, je suis restée trois ans avec un garçon et ça n'allait pas du tout euh, limite euh, je sais pas trop ce qu'il faisait il m'a jamais trompé mais euh, voilà il y avait quand même des bails chelous et à chaque fois elle me disait non mais tant qu'il est gentil et qu'il gagne de l'argent le reste c'est pas grave s'il te trompe c'est pas grave au moins, il est avec toi. Et c'est ce genre de choses que mon, pour moi, c'est inconcevable. Du coup, je suis bloquée entre le schéma que ma mère m'a décrit du l'homme parfait, c'est-à-dire limite le pervers narcissique, c'est-à-dire que je vais être facilement attirée vers les garçons qui vont faire des choses pour moi, m'aider, etc., qui vont toujours être derrière moi, qui vont prendre le contrôle de ma vie. Je vais aller vers ce genre de garçon. Mais le problème, c'est que je suis tellement, tellement, tellement bornée et tellement féministe pour certains, que pour moi, c'est inconcevable. Je sais euh, traverser une route toute seule, je sais porter mes courses, je sais me débrouiller toute seule Et un mec qui me fait ça Au bout d'un moment je vais avoir envie de lui taper la tête contre le mur Non mais tu sais si je fais ça c'est par gentillesse Oui il y en a qui le font par gentillesse Toi tu le fais parce que tu veux contrôler ma vie Autre euh, débat du pervers narcissique Si une vidéo vous intéresse sur le sujet J'en ai connu Non tout ça pour dire que euh, voilà, je suis attirée à la fois par les mecs machos Les mecs inaccessibles Les mecs limite qui vont vous traiter comme de la grosse merde À la fois je ne peux pas sortir avec ce genre de garçon Parce que euh, au début ça va me faire kiffer Un mois, deux mois Au bout de deux mois je vais lui dire ah, oh, Tu m'as vu <rire> Tu m'as vu, tu vas aller niquer euh, qui tu veux euh, de ta famille, hein je ne vais pas dire un membre spécial, mais ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. A l'inverse, moi je recherche un garçon qui est typique, typique, typiquement un mec ouvert d'esprit qui par exemple à l'inverse euh, c'est euh, il va faire des gestes au quotidien par gentillesse et non par nécessité c'est des gens qui sont fontièrement gentils alors faut faire la différence entre quelqu'un de gentil parce qu'il est gentil et quelqu'un de gentil parce qu'il attend quelque chose en retour de vous encore euh, deux choses différentes mais euh, c'est un mec euh, avec qui euh, je vais pouvoir rire qui va me dire si tu veux sortir tu sors qui va me dire oh non t'inquiète euh, voilà qui va pas me dire faut que tu t'attaches les cheveux faut que tu t'habilles comme ça faut que tu si faut que tu ça t'es plus belle comme ça non mange pas si alors il euh, y a des mecs qui font ça ça va être le mec qui va dire tu fais ce que tu veux, t'es libre. Et en fait, à la fois, bah, ce mec-là, je vais me dire... Ouais mais c'est trop simple Et du coup je suis bloquée parce que à la fois je veux pas du mec trop, euh, trop macho Et à la fois je veux pas du mec trop gentil Alors que je sais pertinemment et malgré tout, tout, tout ce qu'on veut Je sais pertinemment que je finirai plus avec le mec euh, ouvert d'esprit et gentil Qu'avec le macho C'est même pas négociable Je sais que j'ai cette perturbation Qui est ce côté euh, de l'éducation et ce côté de la raison Ma mère m'a éduquée dans un schéma, dans, dans une façon de voir la vie etc Qui pour moi mais est inconcevable Je ne jamais de la vie je voudrais vivre ça Genre ce genre de j'ai pas mal de relations comme ça, j'ai été bercée par ce genre de relations, hein, Autour de moi, ma famille etc c'est souvent ce genre de relation C'est l'homme le chef de la maison, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui scie, c'est l'homme qui fait ça C'est la femme qui, est... qui fait tout en fonction de son mari Franchement je juge pas ce genre de relation, si les personnes sont heureuses voilà Souvent l'homme est heureux, la femme les moyens Hein, de, de voilà mais euh, si euh, vous trouvez votre bonheur comme ça tant mieux sauf que moi je ne serai jamais heureuse comme ça parce que je ne peux pas je ne peux simplement pas je me souviens que très jeune une fois j'avais dit à ma maman parce que je, elle voulait pas que je sorte je me souviens que j'avais dit mais tu sais maman mais euh, si les mamans éduquaient mieux leurs garçons bah le problème euh, les filles elles pourraient sortir sans problème et genre ma mère elle a bugué parce que, ouais, ma, ma mère ne m'a pas du tout éduquée comme mon frère. Respecte les filles, elle lui a jamais dit ça. Moi, elle m'a toujours dit, euh, respecte-toi. Mais ma, moi, mon frère, elle lui a jamais dit de se respecter. Elle lui a jamais dit de faire attention à ce qu'il faisait, de faire attention à ci ou à ça. Et du coup, en fait, elle m'a tellement mis dans ce moule que, euh, malheureusement, ça m'a créé d'énormes, d'énormes blocages entre ce mince fil d'être une salope ou de pas être une salope. Et aujourd'hui, je vous l'avoue en toute sincérité, je m'en bats les couilles d'être une salope. Et dans le regard des gens si les gens vont dire, ouais, les hachoux c'est une grosse salope, ou les hachoux c'est une grosse coincée, ou les hachoux, c'est une grosse chienne. Ça, ça, ça, je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, dans mon moi personnel, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, je sais ce que je fais, je sais ce que je ne fais pas, et je sais mes blocages et je sais mes problèmes, et... J'arrive pas aujourd'hui à joindre les deux bouts. J'arrive pas à trouver ce juste milieu et je me dis, est-ce qu'un jour je le trouverai? Est-ce qu'il existe? Est-ce que je trouverai à la fois ce mec qui fera battre mon cœur parce que il me fait un petit peu galérer? Mais en amour, on devrait même pas galérer. Pourquoi? Pourquoi on se force à galérer? C'est quoi? C'est pourquoi on galère? Excusez-moi? Genre non. À la base, on n'est pas censé galérer. On est censé se trouver, se dire, tu ouais, t'es trop bien, etc. Il est censé avoir un jeu de séduction. Mais vous n'êtes pas censé souffrir et galérer par amour. Si le mec il est pas cool, si le mec il vous trompe, si le mec il fait un truc, si le mec il fait si, ou si la meuf, hein dégagez les de votre vie parce que vraiment vous savez pas en amour on devrait pas être triste et ça ça cause des films des séries etc où un vampire aime un loup garou ou un riche aime une pauvre et où on se retrouve à aimer des gens qui nous correspondent absolument pas pour se retrouver dans un couple qui est totalement conflictuel où il y en a un des deux qui souffre mais non en vrai on vous donne on vous berce et je pense qu'on est bercé et ça j'en avais lu pas mal de trucs sur des concepts et des, des, des concepts amoureux qui sont totalement fakeés l'amour n'est pas censé faire mal Sou enfin si on peut toujours souffrir parce qu'on souffre toujours dans les relations humaines mais souffrir à un point d'avoir envie de se suicider souffrir à un point d'en pleurer tous les soirs dans son lit souffrir à un point de plus vouloir manger d'avoir des boules dans le ventre c'est pas l'amour ça c'est pas de l'amour les gars partez et même si c'est très dur partez vraiment et je l'ai vécu donc j'ai quitté quelqu'un pas parce que je ne l'aimais plus parce que j'étais folle amoureuse de lui mais parce que ça n'allait plus et je savais si aujourd'hui j'étais toujours avec ça aurait été un enfer et au final qu'est-ce que l'amour qu'est-ce que aimer qu'est ce que tout ça et c'est hyper compliqué aujourd'hui je me questionne énormément sur le sujet en fait entre l'éducation qu'on m'a inculquée et moi ce que je pense que je suis et les recherches que j'ai faites, il y a un énorme fossé entre les deux. J'arrive plus à m'attacher aux gens, j'arrive plus à avoir confiance, j'arrive plus à rien en fait. Parce que je sais pas moi-même ce que je veux. Du coup voilà je me dis je finirai avec l'autre type de garçon, qui des garçons ouverts d'esprit, des garçons qui sont euh, ouverts sur les sujets euh, qui sont pas braqués en mode ouais les féministes faut les lyncher, ou ouais les végétariens euh, faut les lyncher aussi hein, gna gna gna. Ce genre de personnes là, je suis désolée mais je ne peux pas. À la fois je suis attirée par un truc que je trouve intolérable. Et c'est ça qui est fou, c'est que mon éducation a réussi à faire que je suis attirée par tout ce que je déteste. Et ça fait que je me dis, est-ce que je serai toujours malheureuse en amour J'ai eu les deux côtés en amour, hein, et bien évidemment ça s'est toujours mieux passé dans cette catégorie-là. Et je me dis quand même que c'est bien d'en avoir conscience. Mais euh, voilà, l'éducation sexuelle, l'éducation amoureuse, ça joue énormément et je sais que pour le coup, pour mes enfants, je ferai pas cette erreur-là. J'ai mon fille, ma fille et mon garçon. De la même façon, enfin si j'ai des gosses, parce que pour l'instant c'est pas prévu mais... euh, J'éduquerai gar... ma fille et mon garçon de la même manière Parce que je ne comprends pas pourquoi on éduque la fille et le garçon de façon différente, sexuellement parlant Je pense qu'on oublie d'éduquer nos garçons Après bien évidemment aucune éducation est parfaite hein, Mais euh, c'est vrai que j'ai découvert ça et euh, que je suis un petit peu en mode euh, droite-gauche je, je suis vraiment dans un dilemme, hein. je, voilà. du coup ça fait que je reste seule J'aimerais savoir vous euh, si vous êtes dans le même schéma que moi ou pas du tout ou si vous êtes totalement en mode bas les couilles et comment vous décrirez vous votre, votre relation de couple en toute sincérité. La société nous pousse à avoir ce genre de relation, beaucoup moins aujourd'hui, mais pour moi c'est pas, pas, pas, pas la bonne chose à faire. Je suis perturbée en amour, et pourtant c'est moi qui vous fais des vidéos amour et sexualité. Hein. J'arrive à conseiller les gens, mais à la perfection, que ce soit conseil amoureux, je reçois des appels tous les jours, que ce soit conseil sexuel, j'en reçois un peu moins mais j'en reçois. Alors quand il s'agit de mes problèmes, euh, pfff, euh, irréglable. Hein. Voilà, du coup je me tâte à peut-être aller voir quelqu'un de ces quatre quand je serai peut-être à Toulouse pour essayer de enlever ce blocage. Déjà, ces blocages sexuels de base, hein, mais ensuite les blocages amoureux aussi affectifs. Mais peut-être que si je débloque ce côté-là, je débloquerai l'autre. Oui, c'est une vidéo où je me questionne en même temps que je vous questionne. Je vais me mettre avec Batman. Ouais, j'en suis sûr qu'il serait relou Batman. Vous pensez que c'est un paravent narcissique Bon, sur ce, je vous ai bien cassé les couilles pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes, 20 minutes. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à m'aider, pourquoi pas. Je vais vous tendre une perche, aidez-moi. J'ai besoin de conseils. Ouais, je vais quand même filtrer, hein. Ne vous inquiétez pas, parce que... Euh... Sur ce, ciao, bon week-end. Et je vous aime. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Je me bat les couilles, hein. Mais voilà, je vais le dire.